Salut à toi, seigneur de guerre, et bienvenue sur Creative Wargame War War Game. Je suis en compagnie d'Argel Toll, qui est de retour. Vous l'aviez vu il y a très longtemps sur un rapport de bataille Warhammer 4000. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Et j'ai à ma droite, un Gros Pif, qui nous vient de la 20e Légion, une association sur Fontenay. Vous êtes là aujourd'hui pour du rapport de bataille. Avec quoi tu es venu, mon bon Argel Avec de la doc pour faire la bagarre. Les Daughter of Kane vont affronter l'armée de gros pif. La destruction, euh, un iron chose. Pour faire la bagarre pour aussi. Pour faire ça. la <rire> <grosse> <rire> bagarre. La <grosse> bagarre aussi. <rire> particularité, c'est que toi t'as un bon gros mocro et Argel, toi t'es venu avec Morati. avec ma Deux maman. armées solides, costauds, la bagarre. C'est parti pour le rapport de bataille. Ok, alors ce soir je viens en Daughter of Kane. Alors mon armée à 2000 points va se composer d'une Slaughter Queen sur Chaudron. Accompagnée de deux hack queen accompagné d'une petite méduse, de 30 sisters équipés en fouet barbelés et boucliers, de 30 furies équipées en double dague et de 10 sisters équipés aussi fouet barbelés. Avec ça, il y aura 5 Kinerae, air Trenders, et forcément le meilleur pour la fin, la maman Morati pour faire la bagarre. Alors, mon armée sera du temple Agnar, le temple de Morati. Et donc pour les sorts, Morati aura le Suir du Désespoir qui fait que je cible un ennemi visible à 18 pas et il aura moins 1 en bravoure. Si je fais 8 ou plus, il aura moins des 3 en bravoure. Ma petite méduse aura le sort signature des Doctor of Kane, le rasoir Mental qui améliore l'arène de 1 et si mon commandement est supérieur, les, les dégâts plus 1. Donc là, on commence à avoir de la Furie, de l'assister et même de la Morati commence à tabasser sec ma première à queen aura la prière catéchiste du meurtre qui fait que pour chaque 6 pour blesser j'aurai deux touches la deuxième aura martyr sacrifice qui cible une unité de doc à 14 pas et si on me tue au cac sur un 5 plus mon ennemi prendra une blessure mortelle ça c'est pour les oraux et la dernière ma slaughter queen qui sera ma générale aura le sort la prière plutôt Blessing of Kane qui me fait relancer mes films open ratés. Ah, du coup, moi je suis venu avec une armée tout en amour, d'Iron Jaws, en allégeance Iron Jaws euh, euh, classique. Euh, et donc dans, dans l'armée, j'ai mis un Mokrocha, qui sera le, un, un méga boss sur Mokrocha classique. Et après, donc, comme autre personnage, j'avais va avoir un Weird Boy euh, Shaman, un War Shanter et puis un petit allié, un bon splitter, un Wargug Prophète, qui va me permettre de gagner des, des points de commandement, de balancer un peu de mortel. Après, dans mes troupes, je vais avoir un bataillon Iron Fist qui va comprendre trois organta, deux packs de 15 Hard Boy, euh, voilà, pour balancer plein de caresses, et 10, 10 grosses Brutas, euh, dont, le, dont le chef sera mon, mon Nob, enfin mon ouais, ouais, équivalent de mon Nob, de mon bataillon euh, Iron Fist. Et euh, du coup pour euh, accompagner tout ça, en relique euh, je vais euh, équiper bon, le mot crochat de, de l'amulette la, de éthérée, qui va permettre d'avoir une 3 plus 1 vue, euh, qui va lui permettre de bien euh, normalement bon, bien tanker. Euh, Mon général sera le Wernov Shaman, qui va avoir le, le trait de seigneur de guerre maître des arbres, qui lui permet d'avoir un plus 1 pour, euh, pour lancer ses sorts et pour dispel et conjurer, mais il n'y aura pas de de sort persistant dans la partie. Et euh, il va également avoir une relique, grâce au bataillon, je peux avoir une deuxième relique, qui va être le, la cape chamanique, qui va lui permettre d'avoir un plus 1 supplémentaire pour, euh, pour caster, donc il aura un plus 2 euh, en tout. Et voilà, et maintenant, euh, ça va être plein d'amour. Présentation du scénario joué aujourd'hui sur ce rapport de bataille. Nos deux joueurs vont se déployer euh, sur le face-à-face, et donc sur cette bande de déploiement, c'est une zone de 18 pouces qui va les séparer l'un de l'autre au centre de la table. Euh, on va avoir la méthode de scorer du scénario point focaux du manuel du général 2019. à savoir les joueurs marquent un point s'ils contrôlent les deux objectifs qui sont dans la même zone. Donc à savoir celui-ci, celui-ci ou alors euh, celui-ci, celui-ci. Et euh, il marque 3 points s'il contrôle les objectifs qui sont face à face. Donc, soit euh, celui-ci, celui-ci ou alors celui-ci et celui-ci. Les joueurs marqueront 2 points s'ils contrôlent l'objectif central donc, que vous avez en plein milieu. En niveau des décors, les dés ont été jetés afin de déterminer les effets de chacun euh, des, de chacune des zones. La forêt qui est ici euh, va permettre à un personnage de gagner un dispel bah, s'il est dans l'aura de 1 pouce du décor. Euh, la maison que vous avez là-bas, elle euh, elle va mettre moins 1 à la bravoure aux unités qui sont à 1 pouce de ce décor. Euh, la zone rocheuse que vous avez là, elle offre un film No Pain à 6+. Toujours aux unités qui sont un pouce de ce décor euh, et la forêt euh, a l'effet d'une forêt, c'est-à-dire qu'elle est considérée comme occultant euh, les lignes de vue. Pour finir, le décor que vous avez dans l'objectif central, eh bien, aura l'effet un petit peu de bah, du décor, euh, c'est-à-dire que vous pourrez faire un sacrifice, prendre des 3 mortal wounds dans votre unité et grâce à ça relancer les 1. Pour toucher, ça fait pas mal de choses. On va laisser immédiatement nos joueurs commencer le déploiement avec les premiers jets de dés. Tout en sachant qu'au début de la partie, Gros Pif a moins de pause qu'Argel Et donc, ce sera systématiquement lui qui déterminera qui commence à jouer. On va commencer ce rapport de bataille. Donc, avant de commencer euh, la partie, eh bien, euh, petit placement de produits des familles de notre partenaire Crank Wargame qui nous fournit le beau tapis de jeu que vous avez là et euh, notre ami My Scenari, qui nous a euh, prêté les décors que vous avez euh, ici et ici ainsi que les objectifs Age of Sigmar. On va jeter le premier dé. Celui qui gagne le GD va pouvoir choisir son côté et y mettre sa première pause. Gros pif à le dé. Blanc. Blanc. Euh, et euh, Argel a le dé rouge. rouge. C'est parti euh, pour le jet de dé. Ouh. Oui, Ouh. C'est moi Arjel ton dernier Arjel six, hein. qui choisira. C'est le dernier 6 <rire> que tu hein. ouais, C'est toi qui va choisir ton côté, poser la première unité et on se retrouve une fois que vos déploiements sont finis. Alors, c'est moi qui ai gagné le jet de dés, donc j'ai choisi mon côté, donc je me suis mis de ce côté-là, histoire de lui laisser le, le décor pourri, euh, qui lui fait faire moins 1 à la bravoure, s'il est pas collé. Donc, ma première pose très courageuse, comme un Doc, mais qui n'est rien, en en profondeur, histoire de voir comment lui va se déployer. Alors, moi aussi, j'ai commencé par déployer des petits personnages avant de déployer mon gros pack. Donc, j'ai d'abord mis mon Wernob Shaman, collé pareil au décor euh, mystique. Qui lui permettra d'avoir un petit dispel supplémentaire. Ça mange pas de pain. Alors moi pour contrer ça, parce que celui-là je l'aime pas du tout. Parce qu'il a le dead jump et c'est vraiment le sort qui me fait peur. J'ai mis ma méduse à 30 pas pour le dispel. Donc la méduse est équipée de la Shadow Stone. Qui me donne plus un pour caster mes sorts. Et euh, permet de relancer les sorts de l'ombre. Et j'ai continué à poser des persos. Euh, j'ai mis mon... Gog, euh, je crois que c'est ça, Wargog Prophet, hein, le splitter, le, le Shaman splitter en plein milieu, parce qu'il a un sort euh, perso euh, à 24 packs qui permet de balancer de la mortelle euh, et ce qui marche plutôt bien sur les gros packs et donc je, ça me permettait d'être plein centre pour éventuellement pouvoir asmater au premier tour quelques, quelques petites fifilles <rire> alors moi j'ai mis ensuite mon chaudron en plein centre, pourquoi Parce que c'est mon seigneur de guerre et qu'il a une aura à 18 pas au Willy Wizin, donc de chaque côté, pour qu'il leur donne plus en sauvegarde. Donc comme lui, il ne va pas trop me faire mal au tir à mon avis, ça va plutôt être de la bagarre, histoire d'aller en plein centre, comme ça elle couvre une grande zone. C'est à toi. Et j'ai continué le, les personnages en mettant le War Chanter. Euh, J'avais pas précisé la, la danse supplémentaire qu'il avait, qui est euh, la danse qui permet de soigner. Donc à chaque phase de héros, je lance sur un, un dé, sur un 4+. Euh, choisis une, une unité euh, à, à proximité, elle peut récupérer des 3 PV. Euh, c'est gratuit. Ça ne mange pas de Ça pain. mange pas de pain. Ça mange ça, pas de pain non plus. Et ça ne fait pas de miettes. Et ça, c'est fait <rire> pour toi, celle-là. Alors, ensuite, moi, eh ben, pour contrer un peu son rideau, j'ai mis mon pack de 36 heures devant. Ce n'est pas les plus optiques parce qu'elles sont plutôt fortes euh, normalement en deuxième rideau. Mais là, il me fallait que je puisse encaisser la, sa première charge ce qui va faire à mon avis assez mal. Donc c'est les plus équipés avec le bouclier et l'aura. Donc elles auront leur petite save à 4+, et le Philopén à 5. Donc euh, je pense que ça va tenir, c'est à toi. Et moi, du coup, après j'ai posé tout mon bataillon. Donc j'ai mis euh, deux packs de, de Hard Boy. J'en ai mis un pas très loin du Roi Chanteur pour avoir le buff euh, de plus en damage à 15, qui reste quand même à 24 du petit chaman pour être éventuellement euh, téléporté. Euh, le deuxième un petit peu en arrière. Les grosses brutas devant, et euh, voilà, en façon orque, hein. de toute façon, on est devant, on va, on va y aller. Les gorgunta devant, qui vont aussi foncer tout, tout droit, avec peut-être une charge euh, T1 euh, potentielle pour ça, aller se positionner. Ça va piquer ça Quand papayou il va charger, ça va piquer. Donc, moi, bah, du coup, deuxième rideau, j'ai mis mes furies, pour essayer, bah, pareil, d'encaisser la première charge avec les sisters. J'ai mes deux petites pr euh, prêtresses qui sont ici, donc à trois pas de mes unités pour pouvoir les buffer. Leur donner l'immumora, la reroll des blesses. Ensuite, un petit pack de 10 là au milieu pour savoir, je sais pas dans quel côté il va vouloir aller. Donc, euh, comme elles ont une grande mobilité, elles peuvent ses charges, elles sont un peu mobiles. Bah, maman au milieu. Parce que maman, euh, voilà quoi. Une fois qu'elle va se transformer, bah, elle va... Elle va piquer et puis vie. surtout, elle est à 30 de tous ses sorciers et vu qu'elle a deux dispels et plus un pour dispels et ben... Je compte bien là-dessus pour l'empêcher de dead jump, Je crois que je vais commencer. Bon plan euh, Rusé mais Brutal ou Brutal mais Rusé Orc, je vais aller droit devant. Donc j'ai prévu, grâce aux, aux habilités de commandement, de faire avancer euh, le pack de Gorgontin d'un premier mouvement de 9 en face des héros qui pourra après rebouger de 9 donc ils seront normalement à portée de charge du pack de slaughter. même chose pour un point de corot avec le mot Crochat et après je vais faire mes buffs en face des héros et puis essayer, c'est là où ça va peut-être être plus compliqué, de faire d'adjump jump un pack d'Orc également euh, enfin plutôt main de Gork pour rester dans le fluff euh, AOS faire euh, euh, même chose euh, pour essayer de faire une grosse alpha en essayant d'une part que le sort passe et qu'après ma charge puisse passer. Donc premier round, à chaque round, grâce à Wargog, je peux gagner un point de co sur un 4 ⁇ Donc je commence déjà avec deux points de co, donc moi un point de co parce que j'ai un bataillon ouais. et point de co pour le premier round. Okay. Et donc sur un 4 ⁇ Et là ça me fera trois eh points de com c'est co. carré et eh bah ben c'est gratuit donc je vais faire une première aptitude de commandement avec euh, ma chef brutas qui est euh, donc le, le le big boss de mon bataillon donc il y a deux points de vie grâce au bataillon et qui peut gratuitement une fois par tour déclencher l'aptitude de commandement d'Aeron Jones, ouais. euh, Mega destructeur ou super destructeur et je vais le faire sur les Gorgrunta. Ouais. Comme ils sont à plus de 12, ils vont pouvoir faire un, un move gratuit de, de 9. Après l'autre aptitude de héros, je vais faire la même chose avec, le, avec lui. Donc okay. là ça va me coûter un point de commandement, chose, il va pouvoir en bouger de 12. Après ouais. je vais avec le Roi Chanteur Buffer cette, euh, ce pack de Hard Boy Bon je vais même buffer le, le mot Crochat plutôt Parce que lui est sûr d'y de, de, aller Et après ce sera les sorts Donc j'essaierai de téléporter ce pack là De faire de la mortelle avec lui Et je crois qu'on sera pas mal Ok on va te laisser faire tes moves Et on se retrouve pour la suite Et euh, potentiellement les premières tatanes Donc premier sort Le Wargog Prophète Qui va lancer son sort signature Qui s'appelle Point de Gork à 24 pas, je choisis une unité. Euh, donc, par exemple, une petite unité de 30 furies. Ouais. Et euh, je donc Allez. ça passe sur du 5 déjà. On va essayer. Sur du 7. Je dispel. Avec. Avec Momo. Avec Momo. <rire> Parce qu'elle a oh, plus 1. Un. <rire> Allez. Kane. Oh. ah oui, c'est ah, bon. Ça dispel. Bon. <rire> oh, putain, heureusement. <rire> si, ça, si ça passait, je prenais autant de dés qu'il y avait de figurines dans l'unité choisie. Et sur chaque 6, euh, ça faisait une, une mortelle. Autre sort, bah, je vais faire euh, Mangork. de Gork. Enfin, man -gork. Euh, oui, Mangork. de Gork. <rire> <Catapulte. Et> alors, <rire> le da-jump. Le da-jump. Donc lui, c'est mon Seigneur de Guerre. Et son trait de Seigneur de Guerre lui permet d'avoir plus 1 pour, pour relancer les sorts. Et il a la cape chamanique, euh, euh, cranique, je ne sais plus quoi, qui lui permet d'avoir plus 1 supplémentaire. Donc il a plus 2. Donc Mangork, normalement, ça passe sur du 2+. Sur du 5, euh, ah. sur du 7, pardon, sur Donc, du sur 7. Du 5. Donc sur du 5, ça oui. ne passe pas. Oui. <rire> <Ni> respire. <rire> je respire. Tout mon plan tombe ton ballot. Donc je passais en phase de mouvement. Vous voyez la configuration sur laquelle il est au début de sa phase, on se retrouve ensuite. Fin de la première phase de mouvement de gros pif, explique-nous un petit peu tout ce que tu nous as préparé. Eh ben j'ai fait à peu près ce que j'ai dit que j'allais faire, c'est-à-dire <rire> avancer tout droit. Euh, donc euh, Mokrocha, Gordrunta sont en position pour charger à, donc à 3 pouces de la première unité Donc euh, Normalement c'est pas à table avec le plus un en charge Et tout le reste a avancé euh, globalement avec des, plutôt des bons, bons jets d'Advance euh, Pour se mettre un peu en position dans le centre de table, prendre l'objet Mes deux petits persos sont restés en arrière Alors je sais qu'il y a les Kinerai qui traînent en faible Mais euh, normalement ils devraient pouvoir tanker la relève des Kinerai et, euh, voire même leur répondre un peu dans la, dans la mouille, si elles veulent se rapprocher un petit peu trop. Et j'ai un peu de tir, j'ai le moncrochat, seulement, qui va pouvoir, euh, euh, hurler dans la tête euh, des et qui s'est mis à 8 de Morati. Donc, il va essayer de, de beugler dans la tête de Morati. Donc, le mot va balancer des 6 attaques. Il touche sur du 2, mais il cible bah, et, euh, un, un individu qui lui donne moins de 2 pour toucher. Donc, il touchera sur du 4, ça sera moins 1 en pénétration d'armure et 1 damage. Donc, déjà, euh, il voilà, nous balance le D6 tir qui fait plaisir. Allez, 3, 3 sur du 4, sur du 4. Plus. ça fait 1. Bon une. Une. Ça peut suffire. Sur du 3, mmh. une à moins 1. Allez, pour un petit P. Alors, PV sur Momo. Morati a une sauvegarde de 4 ⁇ elle est dans l'aura du chaudron donc 3 ⁇ moins 1, 4 po, ⁇ Pop, pop, et ça pom. tank. Ok, euh, je pense que c'est ton seul tir, Ce sera <rire> mon seul tir. Voilà. C'était le tir des orques, c'était bien. C'était bien, <rire> c'était un, un grand moment de cohésion, d'amour. Euh, du coup, on passe immédiatement à la première phase de charge. Alors, première charge, bah le, le mot crochat. Hein. Hop, c'est parti, plus 1. De toute façon, je peux pas aller beaucoup plus loin. Ça Donc j'avais impacté... Ça rentre. Boum. Front phase. Tac, mais essayer de pas te grimper sur Front le trop. Deuxième charge, ça devrait pas être trop un problème non plus. Donc, charge à 3 euh, avec plus 1 sur 2D, ça devrait être bon. <rire> Quand je dis que je suis en train d'épuiser mon pas de tapis. Oh le gorret quoi. <rire> c'est le cas de le dire. Le gouret charge à 12. Charge et, à, 12. Et et on... à 13 même. Hein. Ouais même à 13 ouais. Charge à 13 donc. On euh... le laisse placer ses sangliers et on se retrouve pour les premières tatanes. Impact réalisé avec le Mokrosha et euh, les... Et, euh, et du coup t'as des d'impact. J'ai des d'impact donc je vais commencer par les, les sangliers. Donc euh, je lance un dé par sanglier sur un 4 ⁇ je fais une mortelle. Ça en fera une. Une. Moi j'ai un fil no pain à 5, parce que je suis du temple Agnar. Et non, eh ben. Agnar Losbrock. j'ai ah. d'impact avec le mot Crushat, sauf que lui il jette 8 d et c'est sur du 5, qu'il impacte les mortels. C'est parti pour le jet de dice. Ça fera 3. Eh, ouais, 3 fil no pain, mon petit Argel allez, c'est parti. Eh ben 3, à 5, regarde comment on tank. Voilà comment on tank. Alors, en statistique, hein, sur 3, c'est normal. Okay. Hein. Deux mortes, de plus. Pop, Donc, tu as, as perdu trois, trois, trois sisters. Trois petites viatches. Alors, je crois que je vais activer d'abord les Gorgrunta. En premier. Eh ben c'est parti, ils vont taper. Alors, pour rappel, ils tapent. Alors, ce que tu as fait, c'est que tu t'es mis ici pour que lui capte l'aura du Phil no de ce décor-là. Euh, tes gars ont trois attaques et leur... <rire> en ont quatre. Ça fait sept attaques par socle. Euh, ça balance quand même un certain nombre de taquets. On se retrouve pour le jet de donc les Gorgrunta, donc je vais faire d'abord taper les, les cavaliers orques. Donc ils ont 3 attaques par tête. Parce ils sont équipés de lance. enfin de lance, voilà. hein, Qui tapent à 2. 3 euh, attaques, donc 3+, plus, 3+, plus, Rennes-1, dégâts 1. Mais en charge, ils ont plus 1 pour toucher et plus 1 pour blesser. Donc ça va faire 2+, 2+. C'est propre. C'est parti. On y va. Les petits, hein, les familles. Ensuite, le jet pour blesser. Ça en fait donc, euh, hop, 7+. À moins 1. Alors, moi, elles ont une sauvegarde avec le bouclier à 5, plus qui passe à 4 avec l'aura du chaudron, donc il repasse à 5. Et les 6, c'est dans ta mouille. Il y a un 6. Alors. Un 6 qui colle les mortels, c'est ça, en retour C'est ça. C'est propre. Hein. J'ai 3 philoplanes à 5. Et ben, <rire> une morte. Voilà, ah ouais, il est comme ça. C'est bel le manque de respect. Le ça. petit feel No Pain, euh, je vais essayer de, de l'annuler de la également sur un 6. Ah bah ben non, donc, donc je il a ajouté le Philno Pain avec un PV. Lequel, bien sûr, sur lui, puisqu'il était apporté du décor. Ok, et maintenant on va avoir droit aux attaques de. Des cochons. Les cochons <rire> Ça ne compte quand même que pour un Stade des cochons. Alors les cochons, ils balancent 4 attaques. Ils touchent sur du 4, ils blessent sur du 4, pas de PA. Euh, par contre, pareil, en charge, ils ont plus 1. À la touche et à la blesse. Donc, 3 plus, 3 Donc plus. Euh, 12 attaques, 3 plus. On retire ça. Plutôt propre. Ça 3, va. Plus, pour 3 blesser. plus pour blesser. Ça en fait également 7. Il y a de la reine Pas de reine cette fois-ci. Ah, ce coup-là, j'ai une 4 plus. Et les 6, c'est pour toi. Chrono oh, non 6. En <rire> en 6 et puis tu rates bien. Vas-y, ah, file pain ouais. à 6. À ah, 5, 5, 5. 5 ouais. Tu vas sentir le cochon là. Ah, les cochons font, le, font le taf. Quoi. Ouais. 6 morte et donc le film open également. Et oui, bien sûr. Et bah c'est bon. Ouais. Tout, tout, tout. La particularité d'AOS c'est que c'est toi qui reprends la main pour taper. Tout à fait. Du coup, tu vas actiper, activer tes petites biatches, tu vas taper. Et euh, et après, c'est le mot crochat qui va... t'artiser tartiner les Finir la séquence. Donc là, euh, Jerem a rendu l'appareil. T'as rien fait sur le mot crochat. Non, il a tout tanké Il a tout enquêté. Et ici, tu lui as enlevé 3 PV sur celui qui était déjà abîmé. Donc il en a perdu 4. Il lui reste plus qu'un point de vie. Et maintenant, c'est l'heure d'activer... Papayou Mette Papayou. Papa. Euh, Raconte-nous tout, gros pif, oui. ça dit quoi Donc gros papa euh, Donc il va avoir 8 attaques grâce au boss <rire> qui est dessus ouais. et il, est, euh, il a été buffé par le hunter Qui lui a fait la petite danse qui va bien Donc il a plus un dégâts, donc il va, lui il va faire 8 attaques sur le 3+, Blessé sur le 3+, et dégâts Qui passent de 2 à 3, okay. et après il y aura La grosse bestiole, allez on fait déjà taper papa Alors, gros papa 8, 3+, plus. 3+, plus. 3, 3, on fait 6, 3+, plus. C'est mieux Ok C'est save à 5 et les 6, c'est pour toi C'est beau, donc ça fait 9, et 9 puis, blessures Pour nos amis qui ont l'habitude de voir du 40 000 sur la chaîne et, euh, et qui découvrent un peu Edge of, euh, of Sigmar euh, Les multi damage en fait euh, impactent euh, d'autres socles que euh, la figurine qui, qui, qui, qui bouffe le, le damage C'est à dire que euh, 3 attaques qui font euh, 9, 3 damage chacune, ça fait qu'en gros il peut perdre 9 figurines Déjà tu vas faire un 9 in no pain surtout ils sont tous là, c'est parti A5+, allez les filles Ça en sauve 2, donc sept ça fait 7 mortes. mortes supplémentaires Et après un, il y a les taquets trois, quatre, du... de la grosse bestiole, la grosse bestiole. Six, sept. Donc Pareil qui a 8 attaques également La grosse bestiole, donc elle a un trait de monture Donc C'est une grosse bestiole qui est, qui est méchante Donc elle va avoir plus un dégât de base grâce à son trait de monture Donc de 2 elle passe à 3 Et grâce au champ du Warshanter ses sont, sont, dégâts sont au encore augmentés de 1, donc elle aura dégâts 4. 4. Donc elle va pareil, taper sur du 3 plus et blesser sur du 3 plus. C'est okay, parti. Hop. On blesse sur du 3 plus. Ça en fait 3. Il y a de la on rend Rend moins 1. Eh ben, on refait la même. Enfin, enfin du 5. Non, pas la même. Ici, on fait la même. Si on fait la même. Oh fait la même. Donc c'est 4 dégâts par. <rire> Donc ça fait 12 en stat, en stat, en stat, sont... elle meurt pas toute <rire> En stat euh... Ouf, bah, c'est qu'en stat bah, Il en hein. reste une non 3, 6, 9 et 10 Donc fin de mon tour, j'ai quasiment nettoyé le pack de, de sisters euh, Il n'en reste plus que 3 Et du coup je vais euh, pouvoir scorer 4 points en, en capturant les deux objectifs qui sont dans mon camp Pour un point chacun Et le central pour 2 points Donc 4 points Ok, et euh, Argel, qu'est-ce que tu fais avec tes deux petites billes Tu les sauves du battle shock alors, ou alors elle meurt Il m'en reste trois d'abord, et pas deux. Non, je vais pas les sauver. Ok, et bien bah, qu'elle meurt. Et euh, et après, on te passe la main pour ton premier tour. Alors, bah il m'a fait super mal, il m'a pris 36 heures. Bon, c'était prévisible, hein. c'est pour ça qu'elles étaient là. Donc là, euh, le but, ça va être de gérer d'abord euh, les cochons. Ouais, et euh, essayer de, de faire mal à papa Donc comment on va faire mal à papa bah Avec des witches surboostés En mode testostérone euh, Qui vont aller lui tabasser le groin Gentiment Moratti, bah pff, je voulais un peu lui faire lancer ses sorts En mode euh, je suis belle Etc Non, on a fini ça Maintenant c'est maman qui se vénère, elle a vu ses filles mourir Donc là elle va se transformer Et elle va elle va casser les têtes Donc le but de Morati en fait, quand elle va se transformer au début de ma phase de héros donc, vu que le socle est beaucoup plus gros, je vais pas pouvoir le placer, donc j'ai le droit de le placer au plus proche. Donc, elle est là et elle va se mettre juste ici. Pourquoi elle va se mettre ici Pour pouvoir bénéficier du buff de ma queen et relancer tous mes jets pour blesser raté. Et après, elle va faire un petit saut et s'occuper de ses fanfreluches. Back the boys. C'est ça. Ok. Donc transformation de Morati et elle se positionne ici à plus de trois pas du mot crochet. et ensuite, euh, mais euh, on continue ta phase. On va commencer. Déjà, j'ai gagné un autre point de commandement, donc je passe à deux points de commandement. C'est très important. Donc on va commencer avec ce qui est gratuit, c'est-à-dire mes prières. Donc ma petite A Queen va, mettre, va faire boire son brouet de sang à maman Morati, ce qui va me permettre de relancer mes blessures et immu morale. -moral, je m'en fous, mais c'est surtout la relance des blessures parce qu'elle tape très très fort. Donc, ma deuxième petit hack queen ici va faire boire son brouet de sang au Fury, juste ici. Donc, mes prières. Donc, globalement, elles vont toutes cibler les squads de Fury. Donc, on va, c'est sur un 3+, si je fais un As, je suis indigne de la bénédiction de Kane et je me prendrai une blessure mortelle. Donc, on va pas faire d'As. Donc, la première ici, qui a du coup le catéchisme du meurtre. Donc, c'est sur du 3+. 5, ça passe. Tu es digne. Alors, le catéchisme du meurtre, pour chaque 6 pour toucher, je fais 2 touches. Donc, la deuxième, ça va être ma slaughter queen. Elle est là, avec son petit chaudron. Ah, ouais, ok. Alors, elle va cibler la même unité ouais. pour faire une relance des philopènes ratés. Donc, c'est sûr du 3+, 4. Tu n'es toujours pas indigne. Je suis digne. Non, mais là, elles ont vu leur pote mourir. Donc, à un moment, il faut, faut bien, se réveiller, quoi. Et la troisième prière, c'est ici. C'est pour faire... Euh, du coup, à chaque fois qu'il me tuera une fille il, sur un 5+, il prendra une mortelle. Seras-tu digne pour la troisième fois consécutive Je suis digne. Il est digne jusqu'au bout. Kain est avec moi. Tout... Alors du coup, maintenant, va, avec Morati, on va lancer le sueur du désespoir sur le mot -crochat. Pourquoi Parce que le sueur du désespoir me fait mettre moins 1 à la bravoure de l'unité. Donc lui, il a une bravoure de 8. Mais Fury ont une bravoure aussi de 8. Mais le petit combo, si j'arrive à passer mon rasoir mental, si j'ai un commandant supérieur au sien, toutes mes blessures font damage 2. Propre. Et donc potentiellement, avec une full reroll pour blesser, ça peut piquer Vénère. Donc le sort est sur du 4. Il n'y a pas de bonus parce que maintenant elle s'est transformée. Donc euh... on va voir, sur du 4. Allez 8 C'est propre. Est-ce que tu veux dispel Je vais essayer de dispel celui-là. Avec le Weird oui, Nob, mon petit chaman, qui a un bonus de plus 1. Donc faut que je fasse. pas bah, faut que je fasse 8. Eh bah ben, c'est pas du tout Il n'est pas encore très chaud mais, hein. Donc le mot passe à 7 en commandement Exactement Et là maintenant le, le sort le plus Indispensable de la phase C'est le rasoir mental que la méduse va lancer sur les furies C'est sur du 7 Elle a la shadow stone Qui lui permet d'avoir plus 1 pour caster ses sorts de l'ombre Et une reroll des sorts Si jamais il ne passe pas Allez madame Tu me fais un gros score Et ben ça fait 10 On est, est pas, pas mal, mal. Moi, je fais un, un petit 12, quoi. Hein. Avec le, avec le War Prophète. Et ça se <rire> dispelle. Oh, c'est dur, là. La wag est avec moi. Et du coup, maintenant, dernière petite chose c'est la prière pour réveiller l'avatar. Donc, c'est la même chose qu'une prière, sauf que je prends pas de mortel si je fais un as. Allez, Kane. 4. L'avatar se réveille et il est vénère. Je vais dépenser un point de commandement. Je passe à 1 pour activer l'aptitude de commandement de ma slaughter queen donc son aptitude de commandant me dit quoi si j'ai un ennemi à 3 pas donc le mot crochat j'ai le droit de faire un mouvement d'engagement de 3 pas et de le taper donc autant te dire que là je vais lui envoyer deux phases de cac et il va pleurer je vais activer mon aptitude de commandement donc mon unité de fury étant à trois pas du mot crochat j'ai le droit de faire trois pas de mise en enfin d'engagement et de taper alors du coup, à la, fin de ma de, à la fin de ma mise en contact, donc j'ai 6 Witch sur les Gorgunta et 3 sur le Mochrochat. Elles sont équipées double Dag, donc euh, elles ont deux attaques de base, donc plus une avec la double dague, et plus une s'il y a un héros Daughter of Cain à 7 pas d'aile. Ce qui est le cas. Ce qui est relativement le cas. Donc là, c'est 24 attaques d'amour sur du 3+, les 6 c'est 2 touches, et full reroll pour blesser sur du 4+. C'est parti ça sent le cochon grillé. Ça sent le cochon grillé. Et briller. 6 et 2 touches. Ce qui me fait 23 touches. Sur du 4 relançable parce que j'ai passé. La prière. Enfin, mmh, j'ai fait boire mon brouet de sang. Oui, t'as fait boire. La reroll du 4 plus. Okay. Ça, c'est les sauvegardes. De Sauvegarde des cochons. Pardon. Oh, c'est moche. Ça a piqué un peu. Donc, ça, c'est passé. Donc, il n'y en a plus qu'un qui, qui a un film pain à 6. Il est décédé. Et donc ça après c'est du, bah, du coup un, un cochon un mort supplémentaire et trois PV. Le dernier va lui rester deux PV. Donc il y a un cochon qui survit et il lui reste deux PV. Ouais. Il reste encore les l'étaqué qu'il va pouvoir mettre sur le mot crochat, Ce sera clairement moins l'étal que ce qu'il a mis dans la tête des sangliers. Et ensuite il va pouvoir attaquer sa phase de mouvement. On se retrouve à l'issue. On arrive donc euh, à la fin de ta première phase de mouvement, Argel, Est-ce que tu nous expliques ce que tu as fait Alors, tout à fait. Alors d'abord, Morati, elle s'est dépolarisée pour aller essayer de gérer ce pack-là. Normalement, elle devrait pouvoir le gérer. Donc, ça me ferait une menace en moins pour mes fifilles. Derrière, j'ai fait arriver des réserves Mekinerae. Alors, j'avais le choix. Soit je les mettais ici ou soit je les mettais là. Là, je pouvais contrôler un objet, Donc, potentiellement marquer déjà 3 points euh, pour le scénar. Mais d'un autre côté, lui est beaucoup plus dangereux Donc je vais essayer de le sortir Si j'y arrive pas, de toute façon je peux tenter une charge et je lui prendrai l'objet, Parce que je suis plus nombreux que lui Et vu que je contrôle celui-là, voilà Mais ça reste une charge, elles peuvent bouger après avoir tiré sur un 4+, donc on va voir à la fin Donc ce qui va se passer, c'est que les Kinerae vont tirer sur papa Maman va essayer de pétrifier le champion de cette unité-là et mon petit chaudron qui s'est activé va essayer de cramer le dernier porcinet. En mode Obélix quoi. Donc voilà. Et ma méduse va essayer de pétrifier le mot Ok. Et eh ben c'est parti. On attaque donc immédiatement ta phase de tir. Tout à fait. Alors on va commencer bah, du coup par la méduse. Donc la méduse elle a une règle un peu particulière. C'est qu'elle jette un dé par figurine de l'unité. Sur chaque 5+, ça met une blessure mortelle. Donc elle est très efficace sur les gros packs. C'est pas le cas. Là, il n'y a Mais pas ça, de gros pack. Il est juste gros. Ça, compte, <rire> quand même que pour Ça un. compte quand même que pour un. Donc sur un 5+, plus, il prend une mortelle. Non. C'est pas le cas. De chaudron il a une attaque de tir à 10 pas. Donc il va cibler Cochonou à qui reste 2 PV. Oui. Donc c'est sur du 3+. Plus. Un fail. C'est sur du 3+, plus encore pour blesser. Donc 4 save à moins 1. Damage 1. Donc sur du 5... Et cochon meurt. Il est grillé. Cochon grillé. Voilà. Obélix sera content. Alors, les Kinérae vont tirer. Donc, elles ont une attaque par tête. La championne a plus un pour toucher. Donc, elle touche sur du 3 plus. Donc, le dé rouge, c'est sur du 2. Et le dé blanc, c'est sur du 3. Allez, les filles. Oh, c'est beau. Elles se sont chauffées, là. Elles se sont chauffées. Elles ben, se sont ambiancées, les filles. Je te dis, mais Kane, là, il est vénère. Il avait un pack de 30 quand même. Donc, là, maintenant, c'est sur du 3 plus pour blesser. Allez, les filles-filles, on fait la même. C'est beau. Ok. 4 save à moins 2 parce qu'elles viennent d'arriver des réserves. Du coup, je ne sauvegarde à 5+. Plus, je prends, je prends 4 PV. Et eh bah ben, tu prends 4, 4 PV. PV. Uh, alors, okay. Alors Ça pique. Alors sur ce magnifique tir, on va jeter un dé. Donc, les Kinériens ont une règle un peu particulière. Après avoir tiré, je jette un dé sur un 4+. Plus, elles ont le droit de faire un mouvement. Tu vas faire failli Et... une faillite pour 4+. Plus. Exactement. Et elles peuvent charger derrière. Allez. C'est beau. C'est beau. Les astres salines côté kane Ouh. Alors, maintenant, le meilleur pour la fin. Maman va... Essayer de pétrifier le champion d'unité de cette escouade-là. Donc, il a 2 PV. Donc, je jette un dé. Si je fais plus que sa valeur de PV, elle meurt automatiquement. Donc, c'est sur un 3 plus. Allez, Momo. Et ben voilà. C'est propre. Pétrifigus. Pétrifigus totalus. totalus. Bon, du coup, maintenant, je passe à ma phase de charge. Donc, ce qui va se passer, c'est que les Kinerae vont aller botter les fesses de papa. Morati va déclarer une charge. Donc,. Si elle arrive à faire une grosse charge, elle peut même potentiellement mmh. se tp derrière pour aller faire, lui faire des bisous à lui aussi Ça mange pas de pain Ça mange pas de pain, ça fait pas de miettes et, si, et les witches vont se rapprocher du mot crochat. Elles sont chaudes les, les gonzesses Ah là elles sont quasiment full buffées, donc là elles rigolent plus hein. Donc on se retrouve tout de suite, les donc là ma première activation ça va être mes Witch, donc elles vont faire un mouvement de consolidation de trois pas et attaquer, donc il y en aura 8 au contact, donc 8 fois 4 attaques. Le but c'est que Argel Toll va activer cette unité là en premier pour faire baisser les paliers du Mokrocha, parce que lui il va, il va envoyer une riposte dangereuse, ce qui fait qu'aussi euh, toi tu vas, euh, gros pif tu vas activer une unité après après les, euh, les Witch qui sera. Donc moi je pense que j'activerai après les, les Hard Boys, les Orques Noirs. Pour essayer de baisser en palier Morati. Faire la même chose, voilà. lui faire ses 3 PV euh, du round. Après, de ton côté, Argel, toi, tu vas euh, sans doute activer ici pour euh, tuer notre ami pour, le chaman. Pour finir le chaman à un PV. Et ensuite, il restera euh, Morati à taper et peut-être euh, ouais, bah, le bon chanteur. chat, etc. Ça fait pas mal de taquer. Je vous propose eh bien, euh, qu'on fasse le point à la fin de cette phase de combat, voir qui reste sur la map par la suite. Bagarre donc bah, fin de l'activation des witch, elles ont tapé, elles ont bien touché, un peu moins bien blessé, mais on a bien sauvegardé, du coup je lui ai fait perdre que 2 PV, donc en tout on en a perdu 3. Donc du coup j'ai activé mon pack de Hard comme prévu, j'ai voilà, fait un petit mouvement de piline, j'ai pu vraiment mettre 2 au contact de l'objet pour le préserver, et je claquais un point de co pour pouvoir relancer les 1 pour rassurer, j'en avais 9 qui tapaient, et j'ai réussi à faire euh, les 3 PV euh, du round d'Amorati. Ouais, puisque morati ne peut pas perdre plus de 3 PV par round et donc ça lui fait passer un palier euh, dégressif si je ne m'abuse Tout à fait ça. Ok, la main, euh, retourne à Arjelton. Alors là maintenant mes Kinerae ont attaqué et elles ont fait un gros fail donc elles ne <rire> ont fait rien du tout quoi Elles sont bonnes au tir mais c'est tocard au cac, elles n'ont pas compris qu'il fallait prendre la lance de l'autre côté donc maintenant, c'est à toi d'activer et d'aller meuler euh, ce que tu veux. Mon <rire> bah, crochat du, Bah du coup, mon crochat. Alors du coup, j'ai activé le mon crochat. Donc, euh, papa Megaboss, lui, c'est un peu chier dans la Il n'a pas fait grand-chose. Par contre, euh, la grosse bestiole a fait le taf. Avec voilà. ses flats 4. Elle a réussi à retirer 11 euh, witch. 12. 12, 12 witch. 12. 12 witch. 12 witch. Qui, elle, grâce à leur, euh, leur, bouclier. leur bouclier, leur prière. Non, c'est la prière. C'est la, la prière. Ils hein. m'ont refait des mortels sur un 5+, et m'ont retiré. 6, euh, 6, si, si. <rire> <rire> alors Moratti a tapé sur les hard boy euh, alors il a bien sauvegardé avec ses boucliers du coup je lui ai tué 7 euh, euh, gus, c'est ça 6 et 1 le Petrificus Totalus donc voilà, Donc maintenant c'est à toi d'activer, il te reste euh, ton... Donc, War ouais. Chanteur et mon hard là-bas, tout à fait du coup là j'ai contre-attaqué avec le chaman qui a fait euh, une kinéraille en moins et là War Chanteur ça servait à rien parce que le, le, le Moratti avait déjà perdu ses 3 PV donc on il pouvait toujours taper sur elle, ça n'aurait rien fait de plus donc là, fin de mon tour donc mon adversaire a utilisé un point de commandement pour sauver ses orques donc en termes de scoring moi je contrôle cet objectif là cet objectif là et cet objectif là, du coup je marque 3 points et du coup on est à euh, 4 points donc on est à 4 partout et donc maintenant ça va être le jet d'init pour le T2 alors, ce qui se passe, c'est que comme Gros Pif a eu le premier tour, s'il y a une égalité sur le jet c'est lui qui reprend la main. Donc allez-y. Euh, Gros Pif, déblanc. vous avez tous les deux le déblanc. Euh, non, des rouges. Non. Des rouges pour Le Argel. sang de Kane. Attention. On le me sur le 6. Hein. Allez, allez vas-y. C'est vas parti. Ah allez, ah, ah, Allez, padas ah, Oui Kane aller. est avec moi Double tour pour toll du coup. Alors, ce qui va se passer pour la phase de héros, ça va être à peu près la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire, on va buffer ce pack de Witch avec mes trois prières. On va utiliser l'aptitude de commandement de la Slaughter Queen pour les faire taper en phase de héros. On va essayer de passer le rasoir mental avec ma méduse. Et mon rati va se mettre soit... Euh un petit bouclier mystique ou... voilà Un truc stylé Un truc stylé quoi On se retrouve à la fin de la phase des héros pour faire un petit récap de tout ce qui est passé ou pas Alors voilà, euh, fin de la phase de héros Donc on a fait ce qu'on a dit qu'on allait faire Et du coup euh, j'ai activé euh, mon aptitude de commandement Donc j'ai tabassé le mot-crochat et il m'a fait des saves mais dégueulasses Et du coup je le laisse à 2 PV Donc il lui reste 2 PV Donc je vais essayer de le sortir en phase de tir avec mon super chaudron magique et pourquoi pas le regard de la Méduse. De prière, il n'y a que le catéchisme qui est passé sur les furies. Euh, donc elles ont bu un brouet de sang. Et l'escouade de 10 a aussi bu un brouet de sang. Donc Moratti lui a mis une blessure mortelle via son sort, l'horreur noire. Et voilà, donc maintenant on va attaquer la phase de mouvement. Ok, on voit sa configuration en phase de mouvement. Morati est engagé ici. Euh, les Flaps Flaps -flap sont engagés ici. On a le pack qui est ici avec le mot crochat là on a encore un autre pack de 10 derrière, le Chaudron, les Persos. On se retrouve à l'issue de sa phase de mouvement. Alors, phase de mouvement, ce que j'ai fait, donc j'ai rapproché mes sisters ici, sur l'objectif. J'ai replacé une hague ici, la deuxième ici. Le reste n'a pas trop bougé, le chaudron est toujours à trois pas, donc il va essayer de finir le mot crochat, au pire il le finir à cac Et euh, la méduse est mise là, donc après tout le reste est engagé, donc maintenant on va attaquer la phase de tir, et on va essayer de le sortir, ce goré Donc ce qui va se passer, c'est que le chaudron va cracher sur le mot la méduse va essayer de pétrifier le mot aussi. Et Moratti va essayer de tuer, euh, encore avec son regard de braise, euh, donc euh, je pense euh, la bannière. Et, et ici les Kinerae vont tirer euh, sur Gugus et essayer de le sortir, que vu qu'elles savent pas comment on se bat au cac, sortir au tir quoi. On se retrouve à la fin de ta phase de tir, au résultat. Alors fin de la phase de tir, qu'est-ce qui s'est passé Bah ça a été un peu un petit fail, donc euh, le Mokrochat n'est pas mort, c'était l'objectif à la base. Donc il a perdu 1 PV, donc il lui reste 1 PV. Les Kinerae ont sorti euh, Papayou Da uh, Jump. Et Morati a fait son petit as euh, qui va bien euh, sans... Elle a pétrifié personne Elle a pétrifié euh, rien du tout Ce qui nous amène directement à ta phase de corps à corps Donc phase de déclaration des charges, j'en aurai pas Oui Parce que je fais le tocard <rire> Avec mon chaudron Et du coup, on va activer en premier les wits Parce qu'il faut absolument que je sorte euh, le, crochet. le crochet Parce qu'il me fait trop trop mal Après toi, gros pif, tu vas sans doute activer Les hard -boy. Pour enlever les 3 PV à Morati. C'est ça Et derrière, Morati s'activera puisqu'elle ne pourra pas mourir et après on aura fait le tour. On se retrouve à la fin de la phase de fight. Voir ce que ça donne. Donc après quatre phases de cac, le mocre chat est enfin mort. Il est dead. <rire> voilà, donc j'ai fait taper les, les hard boys. Donc qui ont fait tout juste les 3 PV à Morati. Donc qui est maintenant a perdu 6 PV en tout. Donc euh, la moitié du chemin est faite. Allez, plus que 6. Alors bah, fin de la phase de combat, Morati a fait un gros fail. Parce qu'elle n'a tué qu'un. Hardboy euh, et demi, donc t'as commandement à combien avec eux euh, Du coup 6 avec la bannière plus 2, donc 8. 8, donc ça ne fuira pas. Donc score, donc je marque 1, 2, et comme j'ai les 2 ça fait 3, donc 4 encore. Donc on passe de 8 à 4 pour moi. Et, et début de ton tour 2. Tour 2 des oruc, on va attaquer la phase de héros. Euh, gros pif, dis-nous ce que tu comptes faire. Alors donc j'ai chanté avec mon war le champ de, de bataille pour essayer de, de mettre plus un dégât, enfin ça c'est automatique donc c'est sur l'unité de grosse brutasse va avoir plus un en dégâts. Je vais essayer de faire mon champ supplémentaire pour un cas de plus essayer de soigner celui qui a un PV et après il me restera plus que mon prophète qui va essayer de qui a deux sorts donc il va faire le premier sort pour essayer de, de faire un peu de mortel dans le gros pack de furie et puis un deuxième sort euh, sûrement un bouclier mystique quelque part. On se retrouve à la fin de la phase de héros euh, savoir comment ça s'est passé donc euh, bah on a fait, on a dit ce qu'on a fait, ce qu'on a dit, ce qu'on allait faire, donc euh, j'ai buffé mes, mes brutes, j'ai pas réussi à soigner, euh, à danser pour soigner euh, mon petit Hard Boys, et j'ai lancé le sort là, qui, est, qui est bien passé, qui a, qui a réussi à tuer deux, deux witch. Oh. Et, voilà. et puis un petit euh, bouclier mystique sur les brutes, donc elles vont pouvoir relancer les 1 euh, de save. Ok, euh, vous voyez sa configuration au début de sa phase de mouvement. On se retrouve une fois qu'il a bougé. A savoir que ce pack de boys est engagé, ainsi que euh, le, le chanteur de guerre, euh, il est aussi. On a le pack des grosses Brutas ici, on a le pack des boys là. Et rest in peace, le mot crusher, on se retrouve une fois qu'il a bougé. Du coup, j'ai avancé les, euh, les, les Brutas pour après tenter la charge ici. Éventuellement, si j'ai une grosse charge choper l'objectif qui est ici j'ai désengagé ici les Hard Boys avec le, le War Chanter parce que j'ai déjà fait les 3 PV à Morati. donc à part m'en prendre dans la mouille ça ne sert à rien que je reste euh, au contact de la Miss et là bah, du coup, euh, comme j'avais fait une bonne erreur de placement là, je, vais, je vais me remettre contre les Kinerai nettoyer les kinérailles, récupérer mon objectif qu'elles m'ont volé et puis, euh, et puis voilà. Donc euh, donc tentative de charge des Brutas sur le... Enfin, ils vont charger. Donc je suis à 5,5 ,5 des, des Witch. J'ai plus 1 à la charge. Oui. C'est loupé. Une rire, non je peux... Euh, J'avais mis, mis mon petit mec à 6. Euh, un point de pour claquer mon petit point de co. <rire> qui même, va bien. La même. Et là, on serre les fesses. Non Ça fait 8. Donc du coup, euh, grâce à la reroll et à la charge, j'ai pu euh, impacter le groupe et surtout aller prendre l'objet. Ce qui va pouvoir me. Je vais pouvoir contrôler l'objet à la fin de la phase. Euh, et du coup, bah, je vais commencer par activer eux. Et, et faire un petit mouvement de conso. Et là, voilà, j'ai réussi aussi ma charge. Euh, c'était une charge auto sur les kinérailles. Du coup, là, j'ai fait mon mouvement de console. Ils vont tous pouvoir euh, taper ce qu'ils tapent à deux avec les, euh, les, les, les leurs lances. Quoi. Ouais. Donc, euh, l'équivalent de les lances orques. Donc, il y en a 7 qui ont 3 attaques chacun. Donc, sur du 3, sur du 3, encore. Il est pas mal sur sa 3 ouais. et donc il y a déjà tout ça à moins 1. Et Je vais faire exactement oh. le même nombre de 5, tu vois. Dégâts 2. Moins 1, donc tu save sur du 5. 5. Save à 5. Je sais fais pas autant de 5 que toi. Hein. Et, euh, hein. et ça double le nombre de Phinopain. Euh, Phinopain euh... phino à 5+. Plus. Oh, hein. c'est coquinou. Mais c'est qu'il est coquinou sur la 5+. plus 3, 7 6, 6, 7 mortes. Tu ben... as fait des stats mieux que du 4+, plus sur ta 5+. Le boss il a 3 attaques, pareil yes. sur du 3 3 plus. Ok. 3 Retroie plus. 3+. plus. Moins 1. Euh, sauf que lui il fait plus de damage non Et il, fait, il va faire 3 dégâts et... par 3 dégâts. Ouais. Moins 1, save à 5. Donc ça en fait okay. 3. Ça fait 3 flats. Puisque là on met à 2 et il a passé euh, le truc qui va bien. Ça fait 3 morts supplémentaires grâce au chef. Deux gros euh, éventreurs. Ouais, bon, les éventreurs. Je sais plus comment mais, ça s'appelle. Qui, qui tuent ça, des gens. Ça fait 3 attaques chacun, par contre ça touche sur du 4 Ouais. <rire> Mais c'est pas mal non plus ouais, Après ça blesse sur du 3 plus ouais, Je sens que ça fait du damage ça Ça fait du moins 1 et ça fera aussi 3 Ok, save à 5 Darjel Toll, oh pas mal. Propre. Donc 3, 3 fil no pain Attention mesdames et messieurs euh, C'est propre, un mort, ils ont tué 11 petites biatches, euh, je m'attendais à mieux, mais, euh, oui. mais c'est la vie. C'est déjà pas mal. Ok, ils ont tapé euh, et donc euh, la main est à Argeltol euh, qui va sans doute activer euh, les, euh, les Kinerae. Et ensuite, euh, Grobi <rire> fera taper les boys On et derrière à euh, les, euh, <rire> les biatches vont taper là-dedans. On se retrouve une fois que le sang a coulé. Ouais, donc euh, Merde Boys ont fait euh, ce qu'ils devaient faire, à savoir tuer les kinérailles Ouais. récupérer l'objectif. Là euh, les Witch m'ont tué une brute et j'en ai perdu un, un supplé une supplémentaire euh, au moral en faisant un magnifique 6. Ce qui fait que à la fin de mon tour, je vais marquer 6 points au total. un point ici, deux points pour le centre et trois points pour les deux objectifs que je contrôle face à face, amenant mon score à 10 contre 8. 8. Ok, euh, maintenant le G pour savoir qui repart. Donc euh, c'est toi qui a, euh, c'est Argel qui, qui a le dé rouge et qui gagne en cas d'égalité. Allez, c'est parti pour le G2D. Ah, <rire> T'es sérieux Un bel as. Et donc c'est Argel Toll qui, qui perd la main et on attaque immédiatement le tour 3. Alors ma phase de héros, ça va ressembler à beaucoup des euh, phases de héros précédentes c'est à dire euh, buffer les cinq petites qui me restent pour les faire taper directement en phase de héros donc avec une des hack queen je vais les buffer, l'autre je vais buffer les sisters avec la slaughter je vais aussi buffer euh, potentiellement plus les sisters parce qu'elle elle a le buff de dégâts qu'elle renvoie donc euh, après la méduse va essayer d'envoyer le rasoir mental enfin au moins une fois histoire de vraiment faire mal euh, morati va balancer son va balancer un spell, un sort de Blast. Euh, et puis voilà, on est déjà pas mal. On est pas mal. On se retrouve une fois que tout ça est passé et que la colère de Kane s'est déversée. Alors, une phase de héros plutôt constructive. Donc, euh, mon a lancé son regard noir sur euh, cette escouade de Hard Boy et en a sorti trois. Ça, c'est propre. C'est propre. Elle a fait six mortels. C'est propre. Derrière, on a j'ai buffé mon chaudron. Donc, le chaudron, il est sous catéchisme du meurtre. Il est sous brouette de sang, donc il va reroll, full reroll pour toucher, full reroll pour blesser, il est sous rasoir mental, donc autant te dire que lui, il ne faut ça. pas venir le chercher, parce que lui, il te retourne tout. Mon autre escouade est sous euh, reroll les fils no pain et brouette de sang. Donc voilà, donc le but maintenant de la phase de mouvement, et je vais sorti aussi euh, une brutasse en activation euh, avec ma capacité euh, de commandement. Donc là euh, le but ça va être quoi Il faut absolument que je remonte au score parce que là ça va vraiment être difficile. Donc ça va être un peu de dépolariser, de sortir cette unité, parce que cette unité me fait vraiment trop mal. De venir avec ces sisters là entourer les, les brutes. On est sur de la manœuvre de corps d'armée là. Ah ouais non mais là, est euh, un euh, de général de division. Hein. Et du coup, le chaudron qui va venir, qui va impacter Bleh. ici pour leur casser la bouche, la queen qui va, je pense, faire une petite course pour venir prendre l'objet au cas où. Et je pense qu'on. Et est Momo, elle va charger mal. ou pas, tu penses Ah Momo, je me tâtais, mais je pense que ouais, je pense qu'elle va, elle va les tâtonner, tâtonner de rouge Alors fin de ma phase de mouvement. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait courir ma queen ici pour au moins le contester. Ça, il ne pourra pas me le prendre. J'ai bougé mon rati, je l'ai éloigné des 15 Boy qui mine de rien peuvent me faire mal. Donc son but ça va être vraiment de taper les quatre les derniers, voire d'en tuer un avec son regard si elle ne fait pas encore euh, comme tout à l'heure. Et donc le bah, le chaudron fou, le buffet va arriver pour euh, impacter les brutasses. Et derrière j'ai fait un petit cordon avec mes euh, slaughters pour prendre cet objectif là. Donc il a quatre pour l'instant orcs dessus moi j'en ai mis 5 au cas où je n'arrive pas à les sortir ça je, je pourrais marquer quand même 2 points ici un point ici et peut-être un point ici et là-bas si j'arrive à les sortir on passe un peu plus immédiatement à ta phase de tir je te propose qu'on fasse le regard de la, de la reine le regard de la reine alors donc va-t-elle va -elle, elle va cibler le porte-étendard comme tout à l'heure allez et ben il est mort Propre, ils sont plus que propre. 3 propre. Alors, la méduse, elle va faire aussi son regard Mais elle a un regard particulier Il reste 3, 6, 7 Boys dans Méganobs Si on veut une référence 40k, là pour le coup c'est un dé boys Bon, 7 méganobs Je jette un dé pour chaque 5 c'est une blessure mortelle Propre Propre. Bah une J'en ai un qui passe à 2 PV Tout à fait, et je vais faire l'attaque de mon chaudron Donc il a 6 attaques de torrent donc, c'est sur du 3 plus relançable parce qu'on est au tour 3. C'est du 3 plus relançable parce qu'il a bu son brouet de sang. S'il a bu son brouet. Euh... Il a bu son. Ok. Il a bu toute sa soupe. Et donc bon. là, c'est rend moins 1. <rire> et par contre, c'est flat 2. Euh, bah, il y en a. Du coup, ça fait 2 PV. Et un. y en a fait, ça fait un qui sur... saute. Donc il est mort. Et tu auras fini ta phase de tir là-dessus, euh, on voit gel. Ouais, et après on va attaquer la phase de bagarre. Bah le chaudron, il va charger là-dedans. Donc il est à trois pas. Morati va charger là-dedans. Elle est à trois pas. Et tout le monde est content. Et, et tout, tout le monde, monde est, est content. Et on fait des bisous. Et puis voilà. De toute façon, tu vas charger avec euh, le chaudron en premier. Et tu vas, le, tu, vas, tu vas déclarer le chaudron en premier pour taper. Tout à fait. Euh, de son côté... Euh, gros pif va activer forcément ses trois boys pour essayer de faire les 3 PV à Morati avant de mourir et après euh, Morati va les va, les, va les va leur taper dessus. Quoi qu'il arrive, on se retrouve à la fin de la phase de la bagarre du tour 3 pour savoir euh, ce qu'il en est. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Alors le chaudron a tout simplement euh, éclaté toutes les brutes tout seul. Donc ça c'est fait donc du coup, il permet de récupérer ce point-là et ce point-là. Euh, Morati a fait un gros gros fail Elle a enlevé qu'un seul PV Sur toutes ses attaques Un hard boy qui était déjà entamé Du coup euh, il a craqué Un point de commandement pour les sauver au moral Et du coup je ne peux pas prendre euh, cet objectif Donc pas marquer deux points supplémentaires Donc je marque 1, 2, 3, 4 Et ça va être au tour de mon adversaire Donc je passe à 12 Et il, passe, il est toujours à 10 Fait notable aussi c'est que euh, ah ce gars là enlever 3 PV à Morati Ce qui fait que Morati il ne reste plus que 3 PV Tout à fait allez, allez, allez, Elle est ça, pas bien Ça commence un peu à piquer les yeux hein, Morati Elle boitille Donc phase de héros donc bah, Il ne me reste plus beaucoup de héros Donc le, le petit prophète Bone Splitter Il va lancer son sort euh, pour balancer des mortels Sur le petit pack de 10 euh, Slaughter hein, Slaughter euh, Sister Sister Slaughter sister. Et euh, après il va faire probablement Plutôt un bouclier mystique Pour essayer de d'avoir la reroll des 1 sur eux le Warshunter, il est un peu loin de tout maintenant, donc il va sauto buffer Et puis, euh, et puis, puis puis voilà, on sera bien. Et en termes de mouvement, bah ça, tout ça, ça va avancer. Je vais essayer de reprendre l'objectif central, si possible avec une bonne charge, euh, reprendre cet objectif-là. Là, je vais, je vais back. Hein, de toute façon, j'ai fait ces trois PV à Morati. L'objectif, voilà, c'est de, de contrôler, de garder le, le, le contrôle de l'objectif. Et on sera, on sera pas mal. Alors donc je me suis désengagé de, de Morati, qu'elle avait déjà perdu ses 3 PV comme tout à l'heure. Donc on se bataille un peu sur ce, cet objectif comme des moules. Euh, là euh, j'ai fait un mouvement euh, un petit peu bizarre, là je dessiner un petit S, un petit point d'interrogation avec mes boys pour essayer de récupérer. L'idée c'est de récupérer le central et si je fais une bonne charge, mais ça va être dur de d'aller prendre aussi l'objectif là-bas. Euh, voilà, sachant qu'il bouge que de quatre. On fait ce qu'on peut. Quoi. De toute façon, tu as plus de tir. Donc en vrai, on passe de immédiatement à la, phase de, la phase de charge. La seule charge, ça va être eux. Donc c'est la grosse charge. Sachant que tu as la reroll grâce à ton perso J'ai un petit perso derrière qui peut me donner la re J'ai plus ça, donc Quoi qu'il arrive, je vais impacter les petites euh, les, et les, petites les petites petites furies là. Allez, et on va savoir le G. Et on le relance, ah, il est est il est soclé. il est, -clé, il est -clé. allez moi je te l'accorde, C'est une charge à 13. <rire> à, 13. Euh, à la fin de la phase de combat directement puisqu'en gros les boys vont venir impacter ici et on va voir s'ils font le café et qu'ils arrivent à sortir les 10 petites biatches et on se retrouve à l'issue Bah C'est pas très beau ce qui s'est passé, en fait j'étais trop gourmand avec ma grosse charge euh, du coup, j'ai pas du tout vu tous les mouvements qui qu m'a fait derrière, donc il m'a fait des pilines dans, dans tous les sens. J'ai perdu euh, plus de la moitié de mes hardboys, j'ai perdu, du coup, je ne contrôle plus le centre. Euh, j'ai reperdu trois hardboys au moral. Du coup, ce qui fait qu'à la fin, je ne contrôle plus que les deux objectifs du fond. Donc, je vais marquer deux points, ce qui va nous amener à une égalité. Euh, 12, 12 à la fin du tour 3. Alors pour revenir sur ce qui s'est passé, en gros gros pif quand il a chargé avec ses boys avant qu'il meure, il, il s'est trop, euh, il a voulu être un petit peu gourmand en allant chercher le 3 et euh, il s'est trop rapproché de elle, de la queen qui est là ainsi que des 5 unités qui sont là. Euh, ce qui a fait que déjà Argelton a très bien sauvegardé et n'a perdu que 5. Figurine sur ce pack-là, et du coup, euh, il a pu activer celle-ci pour récupérer le centre, et avec ses persos et celle-ci, il a fait beaucoup de dégâts, et en plus, il a perdu du monde moral euh, ce qui fait que ça n'a pas été très productif comme manœuvre. Néanmoins, on arrive à la fin du tour 3, attention pour le double tour, il est temps de ne pas faire un As Encore un As, un as. Allez, c'est parti. parti Ah, c'est mieux 4 bon, pas, doubli... pas de double tour, ici sur le tour 3, donc on va attaquer le tour 4, on va aller voir de suite Argel Toll pour ses intentions de jeu sur ce tour. Alors là, mes intentions euh, sur ma phase d'héros, ça va être quoi bah, Ça va être assez simple. Ça va être encore une fois rebuffer euh, mes unités. Donc euh, potentiellement mes sisters ou mes furies. Ça n'a pas trop trop d'importance. Claquer mon bout en aptitude de commandement pour taper directement en face de héros. Et... Clean ou amoindrir vraiment fort ce pack là et après sur ma phase de mouvement bah amener le chaudron euh, buffé avec la Queen et buffé par lui-même. Rouler dessus. Leur rouler dessus comme la rouler sur les brutes et en fait euh, téléporter entre guillemets mes euh, slaughter là bas pour que sur un T5 je lui prenne son objet là bas et que je score du coup en, à la fin de mon T4 normalement ça ça n'existe plus. Moratti, si elle se réveille un petit peu, peut sortir les deux euh, boys, voire le papa. C'est pas sûr vu ce qu'elle a fait jusque-là. Et les sisters qui courent, ou les furies qui courent, lui prendre son objo. Donc, euh... donc voilà, c'est mon intention de jeu <rire> pour le T4. Oui, donc moi je vais, je vais concéder, c'est un peu mort là pour moi. Euh, le fait d'avoir été trop gourmand, d'avoir mal positionné mes boys, enfin euh, mes, mes hard boys, je me suis vraiment pris la rafale derrière. Ce qui fait que même, je contrôle même plus le centre. j'ai pas le double tour. Donc là, de toute façon, je vais me faire rouler dessus. Et je n'en aurai plus assez de, de, de ma contrôle euh, pour reprendre les objets. Et euh, il va dérouler. Il va, je vais plus scorer. quoi. Alors, on arrive maintenant à la fin de la partie. Et on passe au débrief. On se retrouve pour la fin de cette partie Age of Sigmar qui se voyait opposer les Dothors of Cain d'Argelthol contre les Oruks, euh, de Gros Pif, donc une partie qui se joue serrée jusqu'au T4 euh, et euh, clairement t'es sanctionné par euh, bah, ce positionnement un petit mmh. peu un petit peu grédi un petit peu gourmand le positionnement. La euh, grosse, grosse charge à 13 en plus. Ça, de... et, et, ouais, <rire> la, la grosse charge <rire> à 13 mais ça c'était senti euh, au tour précédent t'avais commencé à faire des S <rire> sur tes mouvements. On sentait, sentait qu'au niveau des, <rire> des boys ça commençait un peu à, à à partir en vrille. Non, mais globalement, ouais, effectivement, euh, euh, petit positionnement, un, un petit peu manque de préc... manque de précision sur le positionnement. Et puis, euh, le village Argel, il a, <rire> a saisi l'occasion pour <rire> euh, <rire> à la gorge <rire> saute à la gorge. Donc concrètement, vous arrivez à 12-12 à la fin du tour 3 et, euh, et clairement, euh, passer le tour 4, il n'y a que Argel-Tol qui va pouvoir rentrer des ouais, points. Plus rien donc, la euh, donc la partie a pu énormément d'intérêt d'être continuée par delà le tour 4, hormis bah, creuser un delta entre tous les deux. Euh, en tout état de cause, je prends votre ressenti sur la partie, on va commencer bah, par, euh, par euh, le, le gagnant du match un petit peu, dis-nous tout, comment comment t'as comment trouvé euh Alors j'ai vachement transpiré t hein, parce qu'en fait la, le mot crochat qui me sort un pack de 30, avec potentiellement un double tour derrière, euh, là j'étais vraiment pas bien après, il nous a fait des sauvegardes de cochon, ce mot-cruchat, donc il m'a ouais. fallu euh, bien, quatre que, ouais. phases de cac pour le sortir. Enfin, deux phases de cac pleines, plus euh, deux phases de héros avec euh, double activation. Donc c'est vraiment, euh, voilà, une fois sorti, je respirais un peu plus, même si derrière, je savais que j'avais 15 hard Boy et 10 bruts qui, qui allaient me rentrer dans le groin. Donc là, j'ai serré les fesses très très fort pour pas que mes Fury se fassent des pops. Finalement, sur les sur les 30, il ne m'en reste que 5 à la fin, donc euh, elles, ont, elles ont quand même pris de tarif. Moi, j'avoue que t'as pris euh, le... Je t'ai vu prendre l'impact au premier tour. Je me suis dit, ah ouais, le pack de Furie qui a sauté quand même. Euh, et en fait, euh, tes couches en fait, d'oignons euh, tu les as envoyés bah tour par tour en fait. Ouais. Et euh, et, euh, et c'est vrai que bah on a tendance à se focaliser sur le fait des unités à grand nombre comme euh, les euh, les furies etc. Mais quand ton chandron il est sorti euh, du sentier, <rire> euh, <j 'étais> tambouriné <rire> sur les meganobs, euh, il a sorti la squad direct. Et euh, et ça pour moi ça fait une grosse différence. Et, et quand sans même, toutes ces attaques. Et Sans plus. toutes ces attaques mmh. mais ça fait ça a fait du lourd de ton côté gros pif toi euh, la partie comment tu l'as euh, ressenti Bah super partie. Alors, euh... Pareil, moi, je misais beaucoup sur une alpha, sur le gros alpha, et euh, je craignais le, le double tour dans ma mouille. Et ben, bah, je l'ai pris. Et puis, ben bah, voilà. <rire> cadeau Du coup, euh, le mot crochat, au moins, il a pu euh, maintenir un petit peu euh, les des les, docteurs cane euh, chez elle. Ouais. Ouais. Sinon, elles auraient, elles se seraient baladées sur toute la table. Ça aurait été peut-être encore plus compliqué. Mais c'est vrai que. ce... Euh, avec ce double tour c'est 1 on init à chaque fois bon ça trois ouais. trois fois en plus hein trois trois trois astre je peux piquer sinon j'aurais peut-être ça serait la le, le, matin encore plus euh, dans, ouais, je son, dans son coin, je l'aurais laissé dans son coin, c'est moi qui aurais peut-être plus prendre un ouais. peu plus la table du coup. Et euh, moi je pense vraiment que tu as, as vraiment bien fait d'alpha de, de, en fait, okay. de, de lui rentrer dedans, parce qu'on voit que le Doctor of Cain, plus on passe les tours, mm. euh, au mine de rien, euh, plus il tape fort, etc. Donc lui rentrer dedans dès le bah, début, ça, ça lui pique un peu les yeux. C'était ça ouais, l'objectif. C'était de le bloquer, d'essayer d'inonder de, un peu ses packs, et, euh, et puis bah, après de serrer les fesses. Euh, Surtout qu'en plus T1 oh tu ouais. m'impactes et je suis pas buffé, donc là pour le sens. coup j'ai rien ouais. du tout, j'ai pas d'immu moral, j'ai pas de… C'était ça. Voilà donc ça, le, le T1 fait très très mal, euh, ouais. entre les Gorguntas, après les Gorguntas ont pas fait tant de morts que ça, mais euh, ouais, vraiment… Et fallait le, les gérer derrière. Fallait les gérer, de toute façon c'est bah, la première chose que j'ai géré, parce que le Mokrochat, je savais que j'allais pouvoir potentiellement le sortir avec la vague de fury qui rentrait mmh. derrière, Alors, ça n'avait pas été le cas. Mais, mais voilà. Après, Morati, euh, bah, euh, C'est un peu chié dessus, hein. Ouais, elle est, <rire> elle a pas réussi à sortir quand même 15 armes ouais, bas. Il en reste lutter, deux à la ouais. fin. Du quoi, elle s'est bloquée là-bas, C'est très mais... de... Ouais, mais ça va, son chaudron a fait le taf. Ouais, euh... le chaudron, ouais heureusement, il heureusement. Il heureusement mais... désingué les brutes. Mm. Hein. On arrive donc à la fin de cette vidéo Les amis j'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas bleue, Rafale de pouces bleus des familles euh, Je vous rappelle les potos Que le tapis sur lequel on a joué Il est balancé par Crank Wargame Vous avez les liens d'affiliation Tout le bazar dans la description Les objectifs c'est My scénary, Les décors c'est My Scenary. Euh Tout ça ça fait plaisir On passe aussi un gros coucou à la 20 e Légion ouais. Et euh, nos copains de Fontenay euh, qui, euh, qui nous ont envoyé gros pif pour cette partie d'aujourd'hui et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles <rire> vidéos <rire> sur Creative Wargame, je vous dis ciao les seigneurs de guerre, ciao, salut